Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien, vous passez de très bonnes vacances Pour ma part ça va très bien, dans deux semaines je serai en Chine donc je m'entraîne très dur C'est les championnats du monde, c'est l'événement le plus important pour moi de la saison donc je me prépare En attendant j'étais en train de faire mon sac justement pour partir Et j'ai vu qu'il y avait plein de maillots, c'est le bordel dans ce placard Et je me suis dit, plutôt que de tout jeter, je vais vous les offrir Ça va certainement faire plaisir à beaucoup d'entre vous puisque je reçois énormément de messages Pour savoir si je peux donner des maillots Donc cette fois-ci je vais donner plein de maillots et je vais tous... Tous, tous, tous, tous, vous les donner Donc un très gros jeu concours, ça a de la valeur, ça a de l'importance Mais pour moi ça me vider mon placard Vous ça va vous faire plaisir, j'en suis sûr Profitez de cette vidéo là, pensez à vous abonner à la chaîne Ça fait plaisir, c'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire Je vais aller chercher tous ces maillots là et puis on va les regarder ensemble Allez c'est parti Alors normalement les maillots ils sont ici Voilà, là vous voyez c'est le gros bordel Il y a des maillots de partout Alors juste les nouveaux Là bah, justement il y a le il y a le prototype du nouveau maillot qui va arriver. Ça, c'est le nouveau maillot que je vais garder. Ça, je vais garder. Par contre, toute cette pile-là, j'ai commencé à regarder toute cette pile-là. Ça va être pour vous. Il y en a, je ne sais pas, une dizaine, vingtaine peut-être. Donc, on va tous les déballer. Allez, on va regarder ça. Hop. Ça. Là. Allez, c'est parti. Alors, le premier maillot, c'est un manche longue. Il y aura beaucoup de, de maillots manche longue. Mais bon, c'est l'hiver, donc ça va être top. Ceux qui suivent vraiment la chaîne, vous savez... Dans quelle vidéo je l'ai utilisé Celui-là je l'avais utilisé dans la vidéo Où je faisais du vélo d'enfant à valmenier C'était ma première vidéo où je faisais avec un vélo d'enfant Manche longue, blanc, bleu C'est assez sympa, il est sobre, ce sera le premier maillot Notez à chaque fois maillot 1, maillot 2 Comme ça vous savez lequel vous intéresse Vous pourrez marquer dans les commentaires à chaque fois lequel vous souhaitez gagner Le deuxième c'est celui-là Je l'ai utilisé pas mal aussi, celui-là il est plus personnalisé Celui-là il y a écrit mon nom derrière Il est gris, bomber chaud Il y a le logo Michelin du sponsor Il est gris avec un petit peu de manche Rose, voilà, pas mal aussi. C'est le maillot 2. Hop, maillot 3. On est sur un maillot en manche courte. Ça, j'utilise pas mal en VTT de cross ou alors avec le trial. Pareil, celui-là, il est personnalisé avec mon nom, le logo Bomber Show, le logo Michelin, le sponsor. C'est un Kenny. Quasiment tous mes maillots que je vais vous faire gagner ici, c'est mon sponsor Kenny qui, qui me les avait fait. C'est un petit gris chiné, super sympa. Voilà, ça, c'est le maillot 3. Maillot 4, celui-là, le maillot Indy, c'est celui de cette année de 2019. C'est un maillot manche court, Indy, avec un petit effet léopard. Voilà, assez sympa. Il y a le logo Kenny qui est là, écrit comme ça. Une matière assez élastique. Et ça, moi, pour vous dire, ça c'est du taille M. Je mets soit du M, soit du L. Je mesure 1m78 pour 80 kg. Donc je sais qu'il y a des. des... Ça ne va pas correspondre à toutes les tailles, mais bon. Voilà, ça peut vous faire un souvenir, en tout cas, si, si c'est pas la bonne taille, ça peut vous faire un souvenir. Ou ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez participer au jeu, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est le rouge. Hop Donc, ça, c'est le quatrième maillot. On a le même, ici, pareil, de cette année. Hein. C'est le maillot de cette année. Il est en taille L. Cette fois-ci, un poil plus grand. Jaune fluo. Pareil, un côté un petit peu camouflage. Léopard. Plutôt sympa, vraiment. C'est un beau cadeau, ça. Hein. C'est une valeur presque 40, 60 euros. Ça dépend euh, à chaque fois. Là, vous avez euh, vous savez que je suis parti au Canada Je vous ai ramené un maillot 3 quarts Du Québec Single Track Experience Il est micro perforé derrière On voit qu'il est micro perforé Derrière donc super agréable à porter Au Canada on avait tous Ce maillot là, c'était vraiment sympa On était vraiment tous uniformes avec ça C'est un bon souvenir voilà. donc, Dans le même style On a celui là en bleu Il est super sympa, ça c'est un Kenny Qui est bleu et orange Et il est vraiment cool, il est micro perforé ça c'est vraiment très confortable honnêtement. Ça c'était un de mes maillots préférés, c'est celui de l'an dernier je crois. Et il est en taille L. Ça, c'est pour vous. J'ai le même que tout à l'heure, sauf qu'il a les manches jaune fluo. Je l'ai utilisé beaucoup en vidéo, celui-là, j'aimais beaucoup la couleur. Pareil, il y a mon nom derrière, il y a le logo Bomber Show, il y a le logo Michelin en bas. Pareil, il y a un autre logo Michelin ici. Il y a le logo Bomber Show au milieu. Plutôt sympa. Donc c'est pareil. Ça c'est un taille L également. J'ai le même que tout à l'heure. Cette fois-ci, il n'y a aucun logo. Gris chiné. Il n'y a rien derrière. Il est tout noir. Voilà. C'est un taille L également. Et ça, c'est pareil. C'est pour vous. C'est cadeau. Ensuite, j'ai celui-là. Bleu et jaune fluo. Vraiment sympa. Bien sympa. Avec un petit dégradé en bas. Bleu foncé. Des petits motifs bien sympas. Voilà. Donc voilà. Là, on a déjà pas mal. Écoute, on a déjà pas mal de maillots. Je vais aller voir s'il n'en reste pas quelques-uns en tout cas juste pour vous dire donc là à chaque fois j'ai noté maillot 1, maillot 2, maillot 3, maillot 4 je ferai gagner une personne à maillot donc là potentiellement il y aura plein de vainqueurs j'espère que ça va vous faire plaisir je pourrais les dédicacer faire ce que vous voulez sur le maillot il n'y a pas de souci ou le laisser brut si vous souhaitez juste rouler comme ça avec vous marquez dans les commentaires quel maillot vous intéresse Après vous allez sur Instagram Je vous laisse une semaine pour participer Et la semaine d'après je vais faire des stories Pour tirer au sort chaque gagnant Je vais essayer de vous contacter en direct après Donc vraiment restez bien aux aguets Et allez suivre mon compte sur Instagram Ah mais attendez regardez j'étais en train de replier ça Et qu'est-ce que je vois Il y avait la moitié de la pile qui était tombée Donc il y a encore plein de maillots pour vous Effectivement je me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de maillots En fait il y en a encore plein Alors on continue le déballage Il y a celui-là, ça, ça a été un de mes préférés pendant toute la saison dernière, rouge, jaune, noir, un super dégradé, un peu pareil derrière, il n'est pas personnalisé c'est celui de série, super sympa, j'ai également le même en bleu, il a l'envers, il sent bon la machine à laver, vous avez de la chance, alors peut-être que certains, il y a des traces de sang, il y a des trous, je ne sais pas, J'ai pas trop regardé en détail, en tout cas, c'est des maillots qui ont vécu, ils ont une histoire, le même en bleu, jaune fluo, super sympa, il n'y a rien derrière, celui-là c'est vraiment celui de série, la taille c'est du L également. J'ai le même que tout à l'heure en gris et rose, pas du tout personnalisé celui-là, il est brut, Ouais, il est n'y a rien, il n'y a rien écrit. Euh, ouais c'est ma taille, donc celui-là, un Kenny toujours Elite, la gamme Elite c'est une des gammes assez haut de gamme quand même de chez Kenny, un peu élastique, noir et rose. Et le dernier, pour ceux qui étaient au Rock d'azur l'an dernier, on avait fait un maillot spécial. Spécial, celui-là, il est unique au monde, on va dire. On l'avait fait exclusivement subliminé. Subliminé, ça veut dire que c'est directement dans la matière. On avait fait ma photo, là, en train de faire du vélo. Une photo qu'on avait prise à l'Alpe d'Huez pendant un shooting, euh, bah, pour la collection Kenny, justement. C'est un taille M, celui-là. Il est blanc, c'est même pas une collection, celui-là, il est unique au monde. Bien sympa alors maintenant la grande question c'est savoir comment vous allez pouvoir gagner tous ces maillots. Alors déjà il faut être abonné à ma chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen de me soutenir, de faire avancer cette chaîne. Ça fera plaisir, ça coûte rien. Le deuxième, je vais tirer au sort des gens sur Instagram. Vous allez sur Instagram, je vais mettre une photo lambda qui va annoncer ce jeu concours. Il va falloir marquer dans les commentaires... Quel maillot vous voulez Et comme ça, moi, je tirerai au sort petit à petit dans les stories. Il faudra bien être actif dans les stories, regarder les stories toute la semaine pour savoir qui je vais tirer au sort. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, peut-être qu'il y a encore des pantalons, des maillots, des gants, plein de trucs qui traînent dans ce placard. Donc, peut-être qu'on pourra faire un épisode 2. Et puis, moi, sur ce, je vais préparer mes affaires. Je pars en Chine. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, comme je vous ai dit, ça fera plaisir.